La justesse, ça revient tout le temps. Chanter juste, comment on fait J'ai des problèmes de justesse. On va parler de tout ça aujourd'hui. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur voix pour s'éclater dans leur passion. Alors, juste avant de démarrer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des surprises pour toi. Abonne-toi bien à cette chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour activer les notifications. Ça te permettra de rester informé quand une nouvelle vidéo sort sur cette chaîne. Et Il y en a toutes les semaines, alors ce serait dommage de rater cela. Alors, parlons tout de suite de la justesse. La justesse, quand on chante, eh bien, c'est sûr que voilà, c'est une préoccupation euh, qui peut être majeure. Maintenant, euh, le truc, c'est qu'on a beaucoup polarisé la justesse et c'est un peu la punition quand à l'école on chante des chansons ou quand on chante à la chorale et euh, tout d'un coup la maîtresse nous dit Ah tu chantes faux euh, ou le chef de chœur dit Ah tu chantes faux euh, tais-toi. Euh, voilà. Il y a vraiment ce côté du coup négatif qui est euh, apporté au fait de ne pas chanter euh, sur les bonnes notes alors que les anglo-saxons ont un autre terme pour désigner ça. Ils disent out of tune, c'est-à-dire qu'ils disent qu'en fait tu n'es pas, pas sur la note, out of tune. Ça ne veut pas dire que c'est faux en fait. C'est-à-dire que tu chantes une autre note tout simplement et tu n'es pas sur la note qui était attendue par rapport à la mélodie. Donc, je trouve que c'est intéressant ne te parler de ça, parce que plutôt que de dire Ah voilà, c'est faux, tu n'as pas chanté juste, c'est nul, c'est faux, et ça veut dire quoi bah, Que toi, tu es nul, que tu chantes mal, que c'est pas bien, etc. Donc c'est très négatif, alors que ça arrive à tout le monde voilà, de, de faire des fausses notes, de, de chanter euh, à côté. Ça peut arriver euh, vraiment tout le temps. Même de grands artistes, des fois quand ils ne s'entendent pas bien, euh, ils peuvent avoir des, des problèmes de justesse. Donc ça, c'est vraiment très important voilà, de, que tu prennes bien conscience de cela. Maintenant... Euh, ce qui t'empêche très certainement de pouvoir chanter euh, juste euh, en ce moment, c'est peut-être justement de vouloir chanter juste. Je m'explique. En fait, quand on chante, euh, il faut surtout ne rien faire. En fait, plus on va chercher à faire de choses, plus ça va être… Compliqué et on va se créer des soucis. Par exemple, pour les aigus, si tu cherches vraiment à atteindre tes aigus, tu vas te mettre à forcer et ça va te pénaliser pour les aigus. Et bien Pour la justesse, c'est pareil. Si tu cherches à tout prix à vouloir chanter juste, en fait, toute ton, ton énergie, ton corps, et tes muscles vont se polariser là-dessus et vont faire des bêtises. Ils vont se contracter alors que justement, on voudrait qu'ils se relâchent ou à l'inverse, ils ne vont pas se relâcher. Euh, ils vont se relâcher, on voudrait qu'ils se contractent. Bref, ça ne va pas t'aider. Donc vraiment, une des grandes règles, pour améliorer ta justesse, c'est surtout de ne pas t'en occuper pour l'instant. Alors évidemment, ce qui va faciliter la justesse, c'est en fait d'avoir une voix bien développée, une voix travaillée. Euh, bien souvent au départ quand on est chanteur débutant, ce qui peut entraîner les chanteurs de justesse, bah, c'est les problèmes de justesse, c'est juste que voilà, le corps n'est pas habitué, le corps est un peu maladroit, il va faire des gestes un peu désordonnés. Imagine un danseur qui lève le bras, au début ça ne va pas être aussi gracieux que quand il aura bien compris comment lever son bras pour que ça soit joli. Eh C'est pareil, quand on chante, au début ton corps, voilà, il a besoin d'apprendre, il a besoin de comprendre ton cerveau, il a besoin de créer des chemins neurologiques et ça, bah, ça va se faire tout simplement en travaillant. Alors, pas en travaillant ta justesse, mais en travaillant ta technique vocale. Donc ne te pose pas de questions, tu fais tes exercices et tu vas voir, la justesse va venir. C'est vraiment, euh, c'est pas quelque chose, toi, euh, je vais te donner un exercice et hop, tout de suite, tu vas chanter juste dans deux minutes. Ce n'est pas ça, le truc c'est qu'il faut laisser à ton corps le temps de se développer. Donc, Patience, pas de panique, s'il y a des fois des notes qui sont à côté, ce n'est absolument pas grave, ça ne t'empêche pas d'avancer et de continuer. Maintenant, je ne veux pas te laisser comme ça parce que ce qui va te manquer, c'est justement des exercices de technique vocale. Alors, je t'ai préparé un petit package. Ce petit package, je te l'offre aujourd'hui. Tu vas pouvoir le recevoir chez toi dans ta boîte mail. On te met un lien dans la description juste en-dessous. Tu vas pouvoir cliquer dessus, laisser ton prénom, une bonne adresse mail. Surtout attention, ne fais pas de faute de frappe. Des fois depuis le téléphone, on tape son adresse mail et euh, on mélange les lettres et du coup, eh ben, euh, le cadeau n'arrive pas. Donc, si tu veux vraiment recevoir ce cadeau, il faut euh, que tu mettes une bonne adresse mail. Ce cadeau, c'est quoi Ça va être plein de choses. Je vais t'envoyer là dans les jours qui suivent euh, une vocalise, un échauffement que j'ai enregistré au piano dans lequel je te guide. Tu vas pouvoir le faire pour travailler justement ta voix. Je t'ai travaillé aussi un guide sur la respiration parce que c'est important de bien caler sa respiration quand on veut justement chanter juste. Si on a des problèmes de respiration, on ne va pas pouvoir chanter juste parce que les muscles vont manquer de carburant. Si je t'ai prévu aussi une vidéo sur la résonance, je t'ai prévu bref, il y a plein de cadeaux. Là, tu vois, j'arrive même pas à me souvenir de tous les cadeaux que j'ai prévus pour toi. Donc, clique bien dans le lien qui est dans la description si ça t'intéresse et tu recevras ça Directement. Maintenant, eh bien, écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux la partager à tes amis si certains se posent justement la question de la justesse. Je te retrouve prochainement dans une autre vidéo et d'ici là, eh bien, je te dis prends bien soin de ta voix. Ciao